C'est sûr, on risque rien. Mais ouais, c'est sûr. On pique les flingues des flics et dans 10 minutes on repart en métro. Tu verras, c'est simple. Ouais, ouais, ouais. Allez, mets ta cagoule, on passe le grillage. On rigole plus là-dedans Va en l'air je m'occupe des flingues. C'est bon. Allez, viens, on se casse maintenant. Là, le taxi T'avais dit le métro Non, taxi Toi, le chauffeur, on t'a dit à la nation. Plus vite, ça urge Le passager, tu bouges pas. Monte tes papiers. Tiens, un docteur. Tu penses à quoi À rien. Je veux rentrer, c'est tout. Génial. Personne ne suit. La nuit, c'est beau. Mais le jour... Le jour, c'est comme la banlieue. T'es encore à Paris, mais c'est déjà plus Paris. Bientôt tu verras, il n'y aura plus que la banlieue, partout. Et ben voilà chauffeur, on y arrive à La Nation. On t'a laissé conduire tranquille, on t'a rien fait, alors maintenant tu nous montes tes papiers. Comme ça, si tu mouchardes, on saura où tu crèches. Le docteur les a montrés. À ton tour, maintenant. Écoute, si tu continues comme ça, mon copain, il va pas se gêner. Alors, pour la dernière fois, tes papiers Putain, les flics Les flics La, la bagnole Vas-y, monte, vite ah Toi, si tu veux t'en sortir, tu nous sors de là. Vas-y, fonce Fonce J'ai buté deux flics. C'est fini la rigolade. C'est mal barré pour nous. Ils vont pas nous lâcher. Tu verras partout où on ira, on sera des tueurs de flics. Ils nous ont pas laissé le choix. Là, prends le périph'. Non, pas le périph', il a raison. Par le bois, il y a plein de petites routes. À cette heure-ci, c'est désert. Je le sens pas, on va se faire serrer. Là, le motard Vas-y, tire un barrage. T'arrêtes pas. Vas-y, fonce. Non, tire pas. Qu'est-ce qu'on fait On se rend Si tu veux, on se rend. Attention, le flic. Il <tousse> a pas de visa pour le paradis.